Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam le numéro 35. Alors aujourd'hui, on va commencer enfin à achever <rire> la séquence, donc en attaquant le dernier morceau de cette séquence qui est le Lacrymosa. Euh, J'en parle depuis quelques épisodes parce que c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur. Euh, donc euh, voilà, on l'aborde enfin aujourd'hui. Mais avant toute chose, euh, si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche et me laisser un commentaire, ce qui me fera très plaisir parce que ça me permet déjà de te répondre et puis de référencer un petit peu la chaîne. Euh, autre chose, euh, j'ai écrit un dossier qui s'appelle Compotam le compagnon euh, qui est un dossier qui euh, peut te permettre, si tu le souhaites, bah de commencer toi aussi à composer, euh, ça peut certainement répondre à certaines questions que tu as euh, concernant bah, mon travail ou la façon de composer. Euh, donc toutes les clés sont là dans la description. Voilà euh, donc c'est parti pour ce nouvel épisode générique. Alors aujourd'hui le Lacrymosa, euh, ce que j'ai fait avant même euh, d'attaquer, ben déjà euh, tu remarqueras qu'on en est au D34, enfin tu remarqueras quand euh, je t'afficherai l'écran, euh, donc euh, le quatrième sous-brouillon euh, du brouillon 3, donc c'est la troisième révision euh, de ce morceau, hein, j'essaye d'être un peu organisé. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que le D33 qui est fait avant euh, de faire ces vidéos-là, c'était un travail préparatoire. Notamment, eh ben j'ai déjà écrit euh, ce que je faisais un petit peu dans les épisodes précédents, qui était d'écrire les voix de ténor et, et donc d'alto soprane, qui demandait donc un certain travail. Et ben là, je l'ai fait à l'avance parce que, ben, c'est encore et toujours la même chose hein, rajouter des voix en contrepoint. Euh, donc je voulais t'épargner un petit peu ça pour euh, attaquer un peu d'autres choses. Et donc euh, bah, je les ai écrites et du coup bah, j'ai fait une vidéo que tu trouveras normalement ici, euh, ou là, je sais jamais, euh, qui reprend donc le D33, du coup, donc le, la troisième révision de cette troisième révision. Euh, qui reprend donc un petit peu bah, ce travail que j'ai fait euh, sur les différentes voies et également sur la fin de l'introduction. Euh, si on peut voir très rapidement la fin de cette introduction. Voilà ici. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste pour te montrer. Pour arriver sur la qui du coup est dans une tonalité tellement totalement différente d'habitude, elle est en, en mi bémol. Oui c'est ça, mi bémol mineur. Euh, et on y arrive par tout un jeu de d'accords diminués sur les sur les quelques mesures qui précèdent. Euh, ces quelques mesures m'ont demandé un. petit petit peu de travail, en fait pas mal de travail, parce que par tout un jeu d'accords diminués, on arrive euh, depuis le début, toute l'introduction qui est en locrien, c'est-à-dire un mode de si. Alors si on peut voir très rapidement, bah, j'en parle dans mon compotable compagnon, hein, du coup. Hein. Euh, la gamme de si c'est la gamme locrienne, euh, dit autrement, c'est une gamme où euh, si tu pars sur les notes blanches du, du piano. Tu utilises uniquement les notes blanches du, du piano. C'est une gamme qui commence par le si. C'est-à-dire que, eh ben, euh, la première triade, la première triade, c'est euh, donc si, ré, fa, euh, qui est un accord diminué. Donc, euh, donc, et puis surtout, ben, du coup, la quinte qui est donc le fa, c'est une quinte diminuée. C'est la seule gamme ou le seul mode où il y a donc, euh, ben, par défaut, euh, pas de quinte juste. Donc c'est quelque chose qui est très difficile d'emploi parce que bah, qui dit pas de canne juste, enfin dit surtout qu'entre le si et le fa il y a un triton, c'est un accord qui est compliqué et qui demande à être résolu. Donc on a du mal à rester sur euh, le si euh, si tu veux utiliser sa tonique, son accord de tonique. Donc tu es obligé de tourner autour du pot toujours euh, sans vraiment, euh, sans vraiment résoudre. Mais du coup pour ce début du euh, du lacrymosa qui demande quelque chose d'extrêmement Triste, c'est un mode très très sombre. Et eh ben c'est tout indiqué. Et donc du coup là euh, c'est un mode de si, mais alors un mode de si sur, euh, sur la gamme de fa. Donc du coup euh, c'est un mi lecrien. <rire> voilà. Donc et eh ben ça s'entend dès les premières mesures. On va quand même écouter un petit peu les premières mesures. C'est très très sombre. Hein, voilà. Donc je te présente la tonique, le Mi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette introduction Ben. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur cette interruption On peut dire que, je l'ai déjà dû le dire dans les présentations des premiers drafts, enfin des premières révisions 1 et 2, le lacrimosa, ça veut dire, enfin c'est la fin du du est ciré, de la séquence, hein, euh, donc qui commence par « Dies Irae, Dies Illa », jour de colère ce jour-là, et qui termine par « Lacrimosa, Dies illa jour de larmes que ce jour-là. Donc il y a bien un pendant entre les deux, et euh, moi j'avais j'ai toujours eu dans l'idée de retrouver ça dans la musique. Il se trouve que dans les premières révisions, la musique du Dies Irae a beaucoup évolué, et de fait celle du Lacrimosa aussi. Euh, si on ouvre le Dies Irae euh, le DSI-ray, il démarre comme ça, dans sa dernière révision, euh, qui change déjà un petit peu des dernières vidéos, hein, j'ai enlevé l'introduction, euh, il commence comme ça. Donc quelque chose de très enlevé, hein, de, de très euh, rythmé, très rythmique, mais on retrouve, enfin on a un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans le lacrimosa, euh, deux choses qu'on y retrouve. Euh, les triolets, qui sont dans la voie intérieure de la main droite, et euh, si on écoute juste la partie donc supérieure, donc interne, mais de la main gauche, ce coup-là, donc la partie intérieure, c'est ça. C'est le thème du, du DSIRé. Donc c'est le thème du DSIRé qu'on retrouve en syncope. Et le même octavier. Voilà. Donc c'est des éléments que je veux retrouver dans le euh, lacrymosa, mais forcément sous une autre forme. Et donc du coup on va retrouver cette voix intérieure qui a un thème syncopé pas tout à fait le thème du DSR mais on s'en rapproche un petit peu sur un rythme infiniment plus lent, hein, sur un tempo infiniment plus lent, et euh, donc en mode euh, mi euh, le crier Et on retrouve à la main droite ben, les donc les triolets. Évidemment, hein, l'accompagnement du violoncelle est complètement différent, parce qu'on ne cherche plus à avoir cette rythmique un peu, un peu martelée. Au contraire, là, on veut des longueurs, on veut des phrases longues, des notes longues. Donc vraiment, le but de ce, tout ce passage en le criant, hein, c'est vraiment d'imposer... Une atmosphère très, très pesante. Voilà, et on arrive en mi bémol. Alors, quel est ce choix Pourquoi ce choix euh, Le morceau a euh, successivement trois euh, tonalités principales, qui sont bah, du début au tout début, c'est le mi, le crien. Là, on passe en mi bémol mineur, et par la suite, on va passer en ré mineur. Donc, c'est toujours l'idée d'avoir cette descente donc de la tonique hein, qui va renfoncer vers le bas, l'idée étant d'avoir euh, cette tristesse donc du jour de l'arme, que ce jour-là, ou de la poussière ressuscitera le pêcheur pour être jugé. Euh, donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très, très, très pesant. Avec, tu verras, sur la toute fin, petite, petite éclaircie, entre guillemets. Légère, légère. Euh, voilà, donc on arrive sur ce mi bémol mineur, euh, je ne vais pas insister plus que ça, tu peux l'entendre dans la vidéo où je l'ai chanté, donc il y a les cinq voix qui, jouent, qui chantent successivement, hein, l'idée étant vraiment d'avoir une espèce de, de continuité où chacun apporte sa douleur. Euh, voilà, donc la qui est répétée, puis DIESILLA qui est répétée tout autant. Et après, qu'est-ce qui se passe à la fin Tout petit éclaircie très légère. Et là, on est arrivé en Ré mineur. Donc, qu'est-ce qu'on avait juste avant ce Ré mineur Eh bien, on avait juste pas ben, sa dominante. Hein. Sol 7. Sol 7, qui est donc un Sol majeur, pour le coup, donc, c'est tout petit éclairage majeur qui me permet juste de faire la transition. Euh... Mais du coup, pourquoi ces petits accords majeurs-là Parce que « Quoi résourgette hein, »« Quoi résourgette » ou « ou de la poussière ressuscitera ». Donc c'est juste pour amener ce mot-là. Mais quand même, la tonique, elle est, elle a été baissée d'un demi-ton du coup au passage. Je parle beaucoup, hein. Et donc là, un énorme crescendo, euh, ex favilla judicandus homoreus, en piano subito sotto voce, c'est-à-dire quelque chose de très intériorisé, euh, le pêcheur, où de la poussière ressuscitera pour être jugé ben, le pêcheur, l'homme coupable. Voilà, donc ici, après, il y a une deuxième partie dont on parlera, je pense, dans le prochain épisode. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Là, pour l'instant, c'est une reprise euh, d'un des thèmes précédents. Donc, en l'occurrence, le thème du euh, le thème du record d'arrêt, si ma mémoire est bonne. Oui, ma mémoire est bonne. Le You the You Dex. Donc, on retrouve, tu vois, ce balancement-là et eh ben on le retrouve sur le lacrimosa ici, un peu plus lent, mais du coup ça reste quand même le thème, euh, le thème du record d'arrêt et je ne veux pas garder ça. Enfin, je veux pas le garder tel quel. Mais c'est pas cet épisode-ci, euh, parce qu'il faut encore que je réfléchisse un petit peu comment je veux faire les choses. Là où j'ai les idées un petit peu plus claires, c'est sur ce qui suit. C'est-à-dire que le texte se termine par Dona eis Requiem. requiem. Hein, donc, on retrouve ben, le thème principal du Requiem. Hein. de lui le repos. Euh, donc, qu'est-ce que je fais pour conclure Eh bien, je reprends le thème principal du Requiem, qui est donc celui-ci. qui est un thème qui nous poursuit depuis le tout début et qui nous poursuivra jusqu'à la toute fin. On a déjà vu la vidéo sur le Lux Eterna où on retrouve à nouveau ce thème. Et à d'autres moments également. Alors pourquoi cette reprise-là bah Pour l'unité du morceau. Et puis parce que ça me permet d'amener la reprise du Pi et Jésus. Qui donne un éclairage donc du coup ben, en Ré majeur. On retrouve ce Ré majeur avec cette petite subtilité sur le Amen Alors quelle est, donc, quelle est, quelle est cette, cette toute fin là, le amen C'est une cadence plagale, alors plagale c'est 4-1 mais mineur du coup, c'est-à-dire que euh, le quatrième degré euh, de ré majeur, donc euh, sol, n'est pas un sol majeur comme on aurait pu s'y attendre, c'est un sol mineur. Et donc du coup ça fait une cadence plagale mineure qui permet de ben, quand même pas trop éclairer, c'est quand même pas le moment où on va aller danser. Voilà, amen. Et donc, après tous ces tours et détours, on va euh, s'approcher de l'endroit qui m'intéresse, qui est donc la fin du texte euh, de la séquence et la reprise, enfin, euh, donc du coup, le, la, la bouture quelque part. De, de, ce, de ce retour du thème principal du, du, du Requiem, sur la toute fin du Dies Irae. Donc, pour l'instant, ça fait ça. Voilà, ça, ça me plaît pas. Ça, ça me plaît pas parce que ça fait ben juste juxtaposé, c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai marqué qu'il fallait que j'embellisse ça, euh, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je fasse une transition un petit peu plus fine que juste, euh, juste passer euh, en remettant le thème, pla pla pla plaqué comme ça. Euh, alors, j'ai noté au choix, j'ai deux idées, soit on utilise le Lux Eterna, enfin, dans l'idée, plus que dans l'exécution, le, hein. le but c'est de ne pas faire un copier-coller, ou euh, dans leur extrême nd. Je dis ou mieux, pourquoi Parce que leur extrême endé, euh, on va l'écouter tout de suite, il y a plusieurs choses dans cette, cette, cette partie-là, donc c'était l'idée, c'était de reprendre cette transition un petit peu-là. forcément dans l'ambiance là, parce que là on est plutôt en majeur, donc faut trouver un petit équivalent à cette chose là, mais en mineur, euh, mais voilà, ce serait l'idée d'utiliser euh, bah, un peu ça, euh, tout en restant bah, pour le coup en ré mineur. Euh... Alors, ben bah oui, on va partir du ré extrême nd parce que ça me paraît une bonne base, euh, je vais fermer les autres choses, histoire qu'on soit pas complètement perdu sur l'écran, voilà. Alors, le endé, euh, Qu'est-ce qui se passe ici On arrive sur un... C'est intéressant, la première partie est en mineur. Sur un Sol mineur. Et on passe par un Do majeur pour arriver en Fa. Majeur, parce que le endé est en Fa majeur. Ah oui, bien sûr pour le coup, s'il y a bien un morceau qui doit être en majeur, c'est celui-là. Mais là, je veux du mineur. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre deux fois la cellule, comme c'est fait-là. Euh, en tournant autour du mineur, du coup. Alors, est-ce qu'on peut déjà. Euh, alors pourquoi on passe de Fa enfin de Do à Fa? Parce que c'est 5-1. Hein, donc c'est facile. Euh, mais du coup, moi, je veux, je veux, je voudrais euh, peut-être, peut-être avoir une première amorce de ce qui se passe à la fin avec cette cadence plagale, euh, plagale mineure. Mais du coup, là, on serait complètement en mineur. Alors l'idée ce serait peut-être de dire, on aurait un moment en sol mineur avant de revenir en ré mineur. Ça se tente, ça. Alors, première chose, on va faire de l'espace. Euh, lui, là, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai deux fois huit mesures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà d'entrée de jeu. Voilà. Donc, je me suis mis 16 mesures. Euh, hop là, pardon. Qu'est-ce que j'ai ici pour terminer l'accord la Donc, le soliste termine sans cœur donc il n'y aura pas besoin de tout bouleverser. Il termine sur un ré et donc du coup si j'ai une plagale et donc l'idée est de s'envoler sur un sol mineur, soit je mets déjà un accord de sol mineur, soit je mets un ré 7, mais du coup on serait en... avec un accord majeur et ça me gêne un peu surtout sur le mot requiem. Soit je mets un Ré mineur 7, donc du coup Ré mineur 7 ça veut dire que tu as Ré, Fa, donc ça veut dire t'as pas la sensible de Sol, La et Do. J'ai envie de dire que ça se tente, et en fait c'est presque déjà ce qu'on a, il n'y a juste pas la septième, et après tout est-ce que c'est grave Le Do j'en ai pas besoin, il se résoudrait de toute façon sur le Ré. Euh Écoute, on part comme ça. Je vais partir sur un seul directement. Alors, qu'est-ce qu'on a Presque. Je pourrais prendre les huit premières mesures. Donc, ça me donnerait le motif quelque part. Euh... Ouais, avec la. Euh... Peut déjà faire ça, hein, j'ai déjà un canevas comme ça. Euh, Est-ce que c'est normal qu'on soit à nouveau en sébaré ici euh, C'est en sébaré. Est-ce qu'avant on était en C ou en Sébarré J'ai un 4x4 caché, mais ça c'est pour des questions techniques. Sinon, quelle est la signature rythmique On est en 4-4 en C, en common time. Euh, Est-ce que je passe vraiment à l'abrévé Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'intro pour voir un petit peu et il est en C barré. Donc du coup, c'est pas déconnant de passer en C barré. Voilà. OK. Alors ce que je vais faire, c'est que bah déjà, rien du tout, je vais rien faire ici. Si. Euh, lui bon allez je mets à tout le monde mais c'est pas grave euh, par contre ce qui est sûr euh, c'est que c'est pas ça c'est faux ce que je viens de faire parce qu'en fait le c barré il va arriver plutôt parce qu'en fait je vais pas laisser poser la note finale pour repartir parce que c'est justement le but de la chose donc en fait on va partir dès ici ok, et donc du coup ici on a quoi comme euh... donc il y a une mesure qui va être mangée ok, euh, donc du coup on se retrouve avec ce barré là, je vais le mettre évidemment à tout le monde donc ensuite euh... au piano nous avons non pardon sur la bonne ligne on est bien d'accord que tout ça ça va pas marcher hein. mais c'est pas grave parce que il euh, y, une... y a une résolution qui fait que ça part en ça part en Do majeur et ça, ça forcément ça ne me convient pas. Ensuite ici moi je vais garder cette note là parce qu'il faut pouvoir conclure la corde. Euh. Voilà, comme ça j'ai déjà la chose ici qui va bien. Alors, donc on a ici, on arrive en, du coup en sol. Ah oui, donc il y a quelques notes à changer quand même. Euh. du coup chacun a des tenues La quinte en bas, la tierce au-dessus, on est d'accord, le piano c'est corrigé et ici on est bon. Donc du coup est-ce qu'on est bon ici J'ai un do dièse. Ah Donc ça marche pas, parce que ce Do dièse, qui est la sensible de Ré, hein, parce qu'en fait on est sur un La7, donc La majeur 7, il forcément il doit se résoudre sur un accord de Ré. Donc pas de Sol, donc ça a plein d'implications. Ça a quoi comme implication Ça, co première implication, qu'on est sur un accord de ré. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre un accord de ré et de repartir tout de suite sur le sol. Bon, alors, plusieurs choses. Et d'une c'est trop fort. Ça c'est pas possible. Et deuxième chose, on n'est déjà plus juste au niveau, au niveau, enfin au niveau euh, puissance, mais par contre on n'est pas du tout juste au niveau rythme. Ça va pas du tout, c'est trop rapide. Alors par contre, euh, ce que je vais faire, euh, je vais le mettre à peine plus tard on va faire comme ça parce que en fait le tempo doit repartir ici dès le deuxième noir donc faut vraiment poser la poser la première noire et puis après faut repartir faut que le paie nous relance voilà bon alors après on va voir parce que après c'est pas bon je corrige mes barres de mesure, <rire> ok, euh, donc ici, déjà ce embellir, je vais pouvoir l'enlever, enfin je vais changer sa couleur, qui me gêne plus. Par contre, euh, du coup à la fin, ici ça va pas fonctionner, parce que là c'est euh c'est euh, des accords qui vont nous permettre de moduler vers Do majeur. Et ce n'est pas du tout mon objectif. Au contraire, il faut redescendre vers le Ré mineur. Euh, de Sol mineur à Ré mineur, c'est facile. C'est du coup, pour le coup, c'est plagal. Donc du coup, on reste dans, dans cette idée-là de... Enfin, 4, 1, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit, en fait, tu as une inversion, euh, la partie-là est quelque part en sol mineur, donc c'est des alternances sol-ré, sol-ré, sol-ré, puisque le ré est la quinte du sol, mais du coup, si le ré est la quinte du sol, le sol est la carte du ré. Donc on a vraiment quelque chose qui va rester en alternance entre ces deux choses-là, et donc ce que je ne peux pas faire, c'est ce qui est là à la fin. C'est d'avoir euh, ce Fa majeur qui me conduit quelque part vers le Do. Comment il a fait Non, ce n'est pas un Fa majeur. Ce Sol majeur. Oui, ce Sol majeur. Sol majeur 7. Qui me conduit vers le Do majeur. Ou le Do mineur, mais en l'occurrence, c'était le Do majeur. Euh, L'idée, c'est de dire qu'ici, il ne va pas y avoir ça, de toute manière. Euh, donc, euh, donc, donc, donc, donc, ça non plus. Ça non plus ça non plus, ça non plus. Hein, voilà, on va garder le Si bémol. Il est très important ce Si bémol parce que c'est lui qui nous assure de rester sur les tonalités qui nous importent, qui sont en l'occurrence Sol mineur et Ré mineur. Donc il ne faut pas trop s'en éloigner. Euh, donc du coup, rien qu'en faisant ça, On a déjà plus cette, euh, cette modulation là, mais quand même le fa, euh, le fa va pas fonctionner parce que le fa c'est la tierce. Il y a du fa et du sol, mais du coup on se retrouve avec un sol mineur 7, Et euh, ouais ouais, enfin globalement ça veut pas aller cet accord là. Donc du coup, euh, alors qu'est-ce qu'on a en bas On a la, Do, Ré, Fa, peut-être ce qu'on peut faire, ah oui, donc là du coup, La, Do, on, on utilise la tierce, donc on se retrouve, on reste en La en fait, euh, ouais La mineur. ok, après ça, Ré, Fa, donc on se retrouve avec un accord de Ré mineur aussi, donc presque il est déjà trop anticipé, presque, il faudrait quelque chose... Soit j'utilise le Ré, mais pas sur un accord de Ré, euh, Ré-Fa, donc si j'avais un accord de Si bémol par exemple. Hein? Euh, du coup Si bémol, en premier renversement, qui nous permettrait de rebondir sur le Sol, qui est donc la carte de Ré toujours ça n'a pas changé euh, est ce que je pourrais pas mettre ah, si j'avais un la 7 la 7 ça me permettrait de revenir sur le Ré la 7 le la étant le deuxième degré de sol ouais euh, soit un la 7 soit un do diminué peut-être plutôt Ouais, c'est une bonne idée, ça. Parce que le do diminué, donc, euh, do dièse diminué, pardon, do dièse diminué, c'est la sensible, du coup, donc de ré, donc de ré mineur. Tiens, si je faisais ça, tu vois, juste ça à la basse, tu vois, juste ça. Tu entends la progression, le ré qui arrive là avec ses gros sabots, on le voit direct. Euh, je vais éviter d'avoir un la, juste pour éviter d'être trop majeur. Donc du coup, je vais, muti je vais me baser sur cet accord diminué. Après, on pourra utiliser un diminué 7. Hein. Ça pourrait être intéressant. Oui, tiens, ça pourrait être très intéressant. Euh, Do dièse, Mi, Sol. Si bémol. De dièse, mi, sol, si bémol. J'allais la remonter pour mettre un do dièse, mais ça faut pas. Pourquoi Parce que c'est la sensible. Si j'appuie trop dessus, ça va être juste inaudible, ça va être très moche. C'est la dissonance qui va nous amener sur le Ré, il faut l'utiliser à bon escient. Elle est déjà à la basse, on va pas appuyer dessus plus que ça. Euh, donc ça c'est très bien, ça bouge pas. Et là-haut, euh, Mi, Sol, Si, bémol. Do, dièse, Mi, Sol, Si, bémol. Et donc... Euh... Et pas de là, du coup. On écoute Juste cette petite partie là Mais c'est l'idée. Euh, ok, ok, ok. Donc on a l'idée là. Maintenant, bah, il faut la retranscrire. Donc la deuxième série qui est, bah, de conserver quelque chose en, bah du coup pour le coup en ré mineur, en utilisant un petit peu les, le même ADN que ce qui a été fait avant. Donc tu regardes un peu comment est faite la basse et puis on va progresser à partir de ça. Donc la basse, nous avons. Euh, si on regarde l'original, c'est quoi Nous avons DO FA, DO FA, RÉ MI FA. Euh, alors pareil, la fin, attention parce que c'est encore une modulation, mais au début c'est quoi DO FA, DO FA, donc c'est-à-dire 1-4, 1-4. Ouais. Donc, on peut, on peut utiliser ça, hein donc du coup, on se retrouve avec deux fois 1 4 1 4, ce qui serait bien, c'est que la fois d'après, on arrive sur quelque chose qui permette de tourner autour des accords principaux hein, de ré mineur, donc l'accord la, de 4e et de 5e degré et de 6e, pourquoi pas Il me reste 4 mesures. Euh, il me reste 4 mesures. Si je fais... Donc là j'ai fait 1, 4, 1, 4. Ce qui suit le 4 logiquement c'est le 5. Ce qui serait intéressant c'est que là le La reste mineur. 6. Euh... Que lui j'aimerais bien avoir mineur aussi, un hein, Si bémol. Mineur, ensuite 5, ou alors 4, 5, histoire d'avoir le majeur le plus tard possible. Et là, tu vois, on a fait une grosse montée, et on va repartir après dans les graves. Ce qui est intéressant, c'est que ce « la » commence à être relativement aigu et il n'est pas très loin de ce « fa » qui est au-dessus, là. donc c'est une « sixte » au-dessus. Euh, quelque part, on va trouver une réponse. Ça va être assez intéressant, surtout que je vais encore amener la partie droite de la main gauche, qui va encore peut-être pousser un petit peu cette chose-là. Qu'est-ce qu'on a donc, justement dans cette partie-là Alors, nous avons euh, ceci. Je vais utiliser un petit peu le même schéma, donc, euh, donc déjà on se met ici, et donc ceci, donc là on est sur un accord de ré. suite sur un accord de SOL. Sauf que là, le positionnement est différent. On met d'abord ça. Ah oui, sauf que je le mets en invisible, parce que sinon ça, ça brouille la partition. Petit détail. Et donc après, on a deux notes, mais qui descendent pour le coup. Euh, SOL, CIRÉ. Donc euh, ce que je vais faire, c'est qu'il va aller en réponse de ce qui se passe ici, donc tu vois son Ré est repris ici pour redescendre, tu vois, et on va avoir un deuxième motif équivalent, alors équivalent ou identique À gauche, la première partie c'était pas identique ceci dit, faut plutôt regarder ça, et là c'était carrément identique la reprise, la répétition légitimise. Ça m'arrange <rire> Non, mais il n'y a pas de raison de, de faire une variation là. La variation, elle vient tout de suite après, parce que là il me reste encore quatre mesures et là ça va bouger un petit peu, parce que euh, parce que, parce que le, le motif rythmique est un petit peu différent tu vois. On a deux débuts qui est pareil, mais après ça évolue un petit peu. Donc, on va faire ça, on est sur un accord de la. Euh, ah, ah. Donc, j'avais dit que ce premier-là était d'abord mineur. On a une dernière note qui est donc ici un accord de... On avait dit si bémol mineur, si bémol, ré bémol, fa. Euh, et tu remarques que, que quoi que euh, que NIMP je suis pas sur le bon motif rythmique c'est pas grave on va rectifier ça, je sais pas euh... tu vois comme on arrive dans les aigus là ce FA là c'est le FA du requiem donc maintenant on a ce motif là Sauf qu'ici il est pas bon, tu vois, regarde, euh, Seul. Écoutons juste ça Si bémol sera majeur. Le ré bémol, il fonctionne pas. Ouais, parce qu'il est perçu comme un do dièse. Donc du coup, as une sensible. Euh, donc ça marche pas. Donc euh, voilà. Ok. Donc du coup, on a ça. Maintenant, passons main droite. Du coup, je vais un peu enlever ça. Voilà. Passons main droite. C'est intéressant ça. J'ai la septième. Mon accord de là qui est censé se résoudre, et là je la résous pas donc ça permet d'avoir cette petite rupture que j'avais avant qui était juste pour une grosse césure euh, d'une façon un peu plus fine. <rire> voilà, donc du coup, on va passer à la main droite. Première chose, la voix intérieure. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici Un motif un petit peu compliqué. Je vais voir si je fais quelque chose d'aussi compliqué ou si on peut faire plus simple. Parce qu'en fait là, euh, le Ré il changeait de voix. Je peux faire ça, hein. Je peux faire ça, hein. Et décréter que, du coup, ce Ré là, c'est ce qui résout ça. Et donc lui, je pourrais l'emmener ailleurs. Typiquement. Ça fonctionne. Euh, euh, euh, je vais même le formaliser. Voilà. Donc du coup, maintenant, à gauche, nous avons quoi Nous avons ce motif-là. Est-ce qu'on va le retrouver C'est bien possible. Euh... la menotte. Hein. Alors ce qu'il euh, faut peut-être voir que je t'ai pas montré, c'est que le piano, la main droite, on a changé de tonalité mais c'est la même main droite, c'est le même motif. Tu vois, c'est le même qu'au début. Et en dessous, l'harmonie qui soutient ça est complètement différente. Alors, est-ce qu'on peut avoir à nouveau ce motif-là Là, Là j'ai un accord de sol mineur, et je donc je peux pas avoir ça. Mais c'est pas grave L'avoir un ton dessus ou un ton en dessous, ou deux tons dessous, non, un ton dessus. Une variation du motif, c'est bien aussi. Euh, et donc, du coup, deuxième fois ce motif là, c'est ça, oui, c'est ça. Hein. Euh, main gauche là euh, donc du coup main gauche nous avons un petit motif qu'on va essayer de retrouver sous une forme un petit peu différente sachant que attention la main droite est sur ainsi donc on ne peut pas non plus utiliser des choses trop basses ce sol là on remonte sur le Ré donc je vais peut-être mettre un, un, un, un, deux, un, le, le Do hein. non bien essayé mais ça ne marche pas pourquoi pourquoi parce que j'ai un Si bémol en dessous donc ça fait qu'un accord diminué et ça fonctionne pas alors soit je ouais euh, intéressant ça Coup, sur la fin de la mesure j'ai un accord de mi bémol non on n'est pas dans une musique d'Halloween <rire> euh, ok donc je garde le mi en euh, note étrangère sachant qu'il n'y a aucune autre note étrangère donc peut-être que ça va pas fonctionner en fait mais ça j'ai peur que ça fasse un peu pompier là Ouais, si ça marche. Est-ce que j'ai pas trop de si C'est un peu beaucoup de tierces. Euh... J'ai pas trop le choix en fait. En vrai, j'ai pas trop le choix. Enfin, si j'ai le choix, mais le seul vrai choix c'est d'enlever ce, ceci qui est là. Ça casse le motif, c'est peut-être pas plus mal. Sur les notes de la gamme ok ok restons là dessus euh, ensuite donc du coup normalement la suite c'est ça hein, si on est logique et donc du coup la musique la mesure qui suit c'est donc ça et là on arrive sur un accord de la euh, mineur donc du coup ça change un petit peu un fa là-haut parce que c'est pas un accord de là, un accord de là ou c'est pas un accord de là. Qu'est-ce que j'avais dit Tu te souviens Faudrait rembobiner la, la vidéo et revenir dans ma tête il y a dix minutes, n'est-ce pas De mémoire j'avais dit que je voulais un laminaire. Donc ça, ça va pas là-haut. Du coup, non, ça va être un accord de Fa, hein. mais renversé. Ok, ça fonctionne. C'est ça aussi la musique c'est d'écouter et réagir euh, en fonction de, euh, de ce qu'on entend. Hein. Des fois, on a des belles surprises. là on est sur un accord de Fa, donc je peux mettre un Do, Si, Ré, Fa, je vais essayer de suivre le même dessin en fait, au moins sur cette mesure là, après on va voir comment ça se goupille en bas. Donc en bas nous avons, bah on est toujours sur un accord de Si, hein, donc si je mets un Ré, ça fait beaucoup de Ré. Si je mets un Fa, ça fait redit à droite. Donc on va mettre un Si. Ça, ça fonctionne. Donc ensuite un accord de Sol. Et là, il y a une petite syncope à gauche. C'est intéressant parce que du coup, on se retrouve avec le même, enfin, les mêmes notes que ce qu'il y avait dans la mesure de la première partie. Et en haut, par contre, toujours sur un col de sol, ciré, est-ce que j'ai des raies quelque part Oui, là. donc Je peux m'amuser à faire juste ça. Là, par contre, forcément, ça change. Et enfin, dernière mesure, la 7. Et à droite, à droite, nous avons une jolie petite descente qui va nous permettre d'aboutir sur le Ré qui nous oui. T'as vu cette jolie descente Pour arriver sur le thème, ça c'est super. Quand on arrive à faire des boutures comme ça, je suis content. Si ça sonne, ça reste à vérifier. Euh, la main droite, da. Sauf que du coup ça va être un thème partiel parce qu'il a un silence à droite. Je vais peut-être mettre que trois notes. Euh, donc on est sur un La7. Ah quoique, la septième, elle serait bienvenue. Ah, oh, il y a un truc qui est... Ouais, parce que cette jolie descente du coup ne fonctionne plus. <rire> Parce que t'as deux sols là, euh, ça fait un petit peu trop. Alors attention, ça va être chiant. Alors là ça va être juste une technique à Noteworthy parce que euh, là j'ai une note qui va être retenue et relâchée par ailleurs. Donc en fait ce qui va se passer c'est que le Mi je vais le mettre en bas. il n'y a plus rien qui résout c'est dommage ouais et du coup bah, le thème sera pas à découvert comme il était dans le premier mais c'est pas forcément gênant et du coup euh Coup, je vais faire des rondes hein, en bas. Hein. C'est quoi, enlevé là? Ça, vais enlever, ça. Hein, tant qu'à faire, du coup, s'il n'est pas à découvert, parce que du coup, ça. Pourquoi il n'est pas à découvert? C'est parce que quand il l'était, euh, c'est parce qu'il démarrait seul. Donc, tu avais le thème bien en évidence, mais là, pour le coup, c'est pas ça. Là, le coup, euh, là, euh, tu as le piano qui est avec des harmonies complètes. Donc si d'un seul coup, j'ai cette coupure-là, ça va pas fonctionner. Donc du coup, il ben, faut compléter l'harmonie. Juste presque, le sol, il arrive trop tôt. Du coup c'est marrant parce que là du coup on a ce motif rythmique là qui rejoint celui-ci. Alors du coup faudrait peut-être presque plus l'appuyer, l'appuyer. Est-ce que je peux faire ça Non ça c'est pas possible. Euh, à moins de s'appeler Rachmaninoff. Et encore, parce que bon une octave plus encore une quinte au dessus, c'est injouable. Donc du coup on va pas faire ça. ça allège parce que du coup il y avait beaucoup de graphes dans cette partie là il y en a encore après mais là faut juste alléger un tout petit peu la transition bon ce que ce qui est en train de me dire cette mesure là ce qui est en train de me dire cette mesure là c'est que euh, c'est trop compliqué ça sonne pas parce que ben on a euh, deux syncopes Suivi de silence syncopé, donc ça fait des trous, et après on reprend le rythme. C'est une conclusion, hein? donc euh, si tu veux que ce soit conclusif, tu poses les accords les uns derrière les autres, en cassant un peu cette rythmique un peu particulière qui est euh, pas enjouée, mais euh, qui a une, qui, qui va de l'avant. Donc là, il faut vraiment poser pour pouvoir repartir. c'est tout <rire> en vrai c'est tout euh, ouais, et juste effectivement, il faut poser cette dernière note là avant la, la fin presque, et presque du coup on pourrait remettre ce silence là Ouais, et pour le coup, ouais, pour le coup, ouais, on est à nouveau à nu, et donc cet accord-là, il faut le laisser se poser tranquillou, euh, pas trop quand même, mais qu'on entende un petit, un petit, un petit retenu, petite Voilà, c'est ça, voilà, là je la tiens. Je la tiens, c'est à peine trop lent, je dirais. Mais mais euh, bon, on est dans le bon. Hein. Voilà, ça c'est ce que je veux. Bon, eh ben, du coup, on va juste réécouter. Ah, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, je suis bête moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fini euh, dans cette partie là? Il euh, y a le hautbois et le violoncelle qui interviennent. Question, est-ce qu'on les fait intervenir aussi ou pas Ah, ceci là-haut Ah, parce que c'est un si-ré-fa, un accord de si, un deuxième renversement. Il ne marche pas, hein Il marche pas. Hein. On va remettre un accord de ré, hein. si répété fonctionne pas. Ouais, ce qui fait qu'après la mélodie descend par tierce ça, ça donne un point culminant à la mélodie, donc ça c'est bien aussi, euh, si quand même, j'ai envie d'avoir les deux autres. Alors les deux autres, euh, on va commencer par un tachet sur la première partie, hein, c'est un peu la même idée. Et du coup, comme euh, voilà, du coup, comme ils ne se testent plus, on va pas aller faire cette taire, on va pas les cacher, euh, ils se cacheront après. <rire> Qu'est-ce qu'on leur fait faire Est-ce qu'on leur fait quelque chose de similaire à ce qu'il a là Ou pas On peut juste écouter à nouveau la partie-là et peut-être redessiner quelque chose d'un peu différent Innover Je me fais confiance, hein, ce sera dur à Non, je n'ai pas envie qu'il qu ait, qu ait le, le do dièse. Pourquoi Parce que c'est sensible de ré. Et du coup, ça fait un appel à dire « résous-moi ». Et donc ça met un peu trop l'accent sur le violoncelle qui est... Là, juste pour accompagner la jolie mélodie. Mais... Voilà. Ce qui fait que du coup, on peut presque le rallonger un tout petit peu. Voilà. Alors maintenant, le... Au bois, on va lui faire subir le même genre de choses. Je suis désolé, l'écran saute un petit peu, c'est pas grave. Le bois, qu'est-ce qu'on lui fait faire On est en 595. Alors, qu'est-ce qu'il fait avant j'ai envie de le faire partir plus tôt le, violon, le violoncelle, le hautbois. bois euh, donc il va avoir une mesure avant la fin donc là ici on est sur do dièse diminué 7 do dièse mi sol si bémol Intéressant, c'est intéressant cette partie de, de haut bois. Je suis assez content, et puis là, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas assez. C'est-à-dire que là, je vais pas mettre une noire. Je vais pas mettre une blanche, je vais mettre une noire. On va laisser un vrai silence avant de repartir. Donc du coup, on se retrouve avec la césure qu'on avait initialement sauf qu'on a un joli petit intermède là qui va euh, nous conduire tranquillement vers ce nouveau vers ce retour du thème. Avec notamment la, la main intérieure qui, doit, qui devrait être un poil plus présente du coup. Est-ce que je la tiens celle-là Juste pour dire, c'est le seul. détail qui, me semble-t-il, fait son importance euh, parce que du coup on a la transition enfin, qui est donnée. Hein. Donc c'est plus une césure. un peu bizarre voilà c'est ça j'ai ce que je voulais voilà et ben voilà A fait donc cette transition là. Euh, la prochaine fois, on va s'occuper euh, bah, de la partie euh, qui est redite du euh, du record d'arrêt, donc le Wiki Argo, euh, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus autonome euh, qui soit pas une reprise intégrale de ce qui s'est passé dans les morceaux précédents. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. Ça fait déjà un épisode bien assez long. Et euh, bah du coup, on va s'arrêter là et du coup, bah à la prochaine fois. Ciao, ciao.